Alors moi, mon coup de cœur de l'été, c'est un livre de voyage. Mieux faites vous des femmes qui marchent Et ce qui est super, c'est que ce coup de cœur de l'été, bah, si vous le lisez maintenant, ça vous rappellera quand même un peu les vacances. C'est l'histoire de portraits de femmes, euh, donc de Simone de Beauvoir à Georgia O'Keefe pour les plus connus, euh, qui ont entrepris des voyages toutes seules, euh, qui sont allées marcher. Et donc, euh, c'est un peu la redécouverte de ces personnages de femmes qui ont fait des trucs un peu foufous pour euh, leur époque, à savoir aller marcher toute seule. Alors moi mon truc de l'été c'est euh, un jeu vidéo, c'est Cult of the Lamb. Je le prononce peut-être pas très bien. Mais en gros, c'est un, un jeu vidéo qui est un peu le mélange d'un jeu vidéo roguelike comme Hades ou Banning of Isaac, mélangé avec Animal Crossing. En gros, on joue un petit agneau Super mims. Et euh, on, notre but ça va être de créer notre propre culte Et c'est beaucoup trop chouette Salut, et eh bien moi une de mes lectures de l'été C'est le livre euh, Vivre en écolieux euh, Qui partage plein d'exemples D'écolieux de, en France Et qui est le témoignage de deux jeunes Qui sont euh, partis sur les routes Pour découvrir les écolieux Et qui montrent plein d'aspects euh, Les engagements politiques, les engagements écologiques Etc oui, euh, Qui sont liés à ce type de mode de vie Et c'est super intéressant Voilà Ma lecture de cet été, c'est « Les Impatientes » de Jailee Amadou Amal, qui est une écrivaine camerounaise. C'est un livre qui est parti du mot « patience ».« Patience », c'est le mot qu'on donne aux jeunes femmes des communautés, euh, des riches familles, pôles et musulmanes, euh, qui veulent s'émanciper. On leur dit de plutôt patienter, de si possible se marier, et on va suivre le récit de trois jeunes femmes à qui cette injonction est faite de se marier, à qui on demande d'être patiente et qui vont essayer de se détacher de ce déterminisme social. J'hésitais à vous parler de tous les trucs euh, tristes que j'ai lus cet été, mais je pense qu'il vaut mieux vous parler de Ocamol Vaudoux. Voilà, c'est un petit roman photo euh, <rire> avec Eric Jugor. C'est écrit par Fab Caro, donc si vous aimez bien son humour douteux, diront d'aucuns euh, subtil, diront d'autres euh, je pense que c'est ce qu'il vous faut.